Le journal de l'E3, c'est parti en compagnie de Virgile et Luma. Vous avez peut-être vécu avec nous, comme nous, les conférences Xbox Bethesda, les conférences Square Enix, les conférences PC Gaming Show et le Future Games Show. On va vous débriefer tout ça assez succinctement parce que on a eu beaucoup beaucoup beaucoup d'annonces et l'idée eh c'est évidemment de vous faire un résumé un condensé de tout ce qui s'est passé on va forcément commencer par le gros morceau le euh, moment incontournable peut-être un, un tournant historique qui sait dans euh, la lutte qui oppose microsoft à ses concurrents la conférence xbox bethesda c'était un rendez vous mené tambour battant on va pas dire qu'on s'est ennuyé loin de là il y a eu énormément d'annonces énormément de jeux et virgile j'ai envie de te poser la question puisque c'est toi qui vas commencer est ce que <rire> n'était pas finalement la conférence Bethesda Xbox Game Pass parce que vraiment, c'était impressionnant tout ce qui, tous les ajouts au catalogue, tout ce qui va arriver dans le fameux abonnement Xbox. Eh bien, effectivement, on savait très bien que c'était l'axe sur lequel Microsoft travaille sa communication, en fait, travaille surtout euh, sa, sa tentative de, de domination du, du marché. Le Game Pass, l'écosystème Game, Game Pass, qui est vraiment euh, l'axe de développement de Microsoft depuis, euh, on le sait, depuis, de, de, depuis quelques temps maintenant, eh bien, là, ils ont vraiment mis le paquet. Euh, C'est simple, sur les 30 jeux présentés au cours de la conférence, 27 seront disponibles sur le Game Pass. C'est énorme. Et quand on dit 27, ce pas des petits jeux. Hein. On va en parler après de, de, de, de certains d'entre eux. Mais on a, du, on a Starfield, on a Psychonauts 2, on a, a Plague Tale Requiem, on a Forza Horizon 5, on a Edge of Empire 4, euh, Backfloor Blood, et même un petit Yakuza like a dragon, le GOTY 2020, incroyable. Non, non je, vraiment, c'était vraiment épatant de ce côté-là. On a en plus eu 10 jeux Bethesda qui ont Shadow Drop, comme ça. Euh, vrai, là, pour le coup, d'ailleurs, je, je me souviens très bien de l'enthousiasme, enfin l'enthousiasme en tout cas, euh, à quel point tu pouvais être, avais été impressionné par, par, par, par ce qu'avait envoyé Microsoft pendant cette euh, conférence hier, où tu disais « Mais là, clairement, c'est un incontournable. En tout cas, euh, vraiment, il y a pour le prix demandé, j'ai envie de dire, l'offre devient absolument incroyable. Donc, euh, donc là, oui, on attend des Microsoft au tournant et ils ont pas déçu, je pense. En tout cas, déjà sur le Game Pass, et on va le voir aussi après sur les jeux annoncés. Bah oui, parlons-en des jeux. Tu disais, on parlait de la conférence Xbox Bethesda. On se rappelle du rachat, euh, voilà, pharaonique. C'est quasiment 8 milliards de dollars qui ont mmh. été dépensés pour l'acquisition de ZeniMax. Et du coup, eh bien, surprise, c'est Todd Howard qui a ouvert la conférence et il l'a ouverte avec un jeu qu'on attendait tous. Ce jeu, c'est évidemment Mon Cher Virgile, un certain. Starfield, bien entendu. Hey, oui. Bon, il était à peu près sûr. Enfin, en tout cas, il, il se murmurait comme ça que oui, il, a, il y avait de bonnes chances que le jeu soit annoncé. Enfin, soit pas annoncé, mais en tout cas, euh, un petit peu plus dévoilé. On a eu droit à un trailer. Bon, alors, purement cinématique. Il va falloir, malheureusement, s'en contenter. On a appris quand même deux trois petites choses à propos du jeu, notamment le fait euh, qu'il sortira le 11 novembre 2022. Euh, petite référence euh, très assumée euh, à la sortie d'un certain Skyrim. Euh, le titre sera développé d'ailleurs sur un tout nouveau moteur qui s'appelle le Creation Engine 2. Engine, pardon, à chaque fois je fais l'erreur. Comme on le disait juste avant, il sera immédiatement disponible sur le Game Pass, mais ça, maintenant on le sait, puisque tous les jeux Bethesda, de toute manière, seront a priori disponibles Day One sur le Game Pass. On a eu quelques petites infos aussi qui sont tombées depuis, comme par exemple le fait que Bethesda avait annoncé que le jeu serait le RPG le plus hardcore, enfin, en tout cas, un RPG plus hardcore que les derniers que Bethesda Games a développés. Il pourra être joué soit en, première, en en vue première personne, soit en vue troisième personne, euh, et que il sera très, très, très vaste. Voilà, c'est tout ça, tout ce qu'on sait à peu près pour le moment de Starfield. Et forcément, bah, ça donne envie d'apprendre à prendre plus, mais il faudra être un, un petit peu patient pour cela. Si tu me laisses euh, enchaîner, ouais, on en fais reculot, le défilé des, des annonces. On va aller ensevelir, on va revivre <rire> la soirée comme hier euh, sous une vague de trailers. Vas-y, je t'en prie, je te laisse seul je... mettre à bord. Je vais être je vais être assez bref parce qu'on en a quand même pas mal et on n'a pas tant de temps que ça devant nous. Alors le second jeu dont je, dont je vous parle, c'est Forza Horizon 5. Euh, donc voilà, on, pareil, on, on espérait avoir un petit Forza, et voilà, il est là. Euh, il se déroulera au Mexique, euh, le jeu est d'ores et déjà annoncé pour le 9 novembre sur Xbox euh, Series XS et PC, évidemment. Ah oui, j'ai pas précisé au fait que Starfield n'était pas sur PS5, Je voilà, j'ai oublié de le, <rire> <j 'oublie rire> le présenter. Bon. Ça paraît important quand même. <rire> Bref, sur Xbox Series XS et PC, euh, bien évidemment, Fera partie du Game Pass. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris eh ben, On a déjà appris que le jeu était absolument euh, magnifique. Enfin, clairement, ce qu'on a vu, en tout cas, laisse présager d'un jeu vraiment très, très, très solide techniquement. Euh, qu'on allait avoir une nouvelle mécanique de danger climatique euh, au sein du jeu, au sein des courses. Euh, on va avoir des tempêtes de sable, des ouragans, des ouragans tropicaux, euh, avec évidemment différents types euh, d'environnement euh, désertiques, des villes, des ruines, euh, des plages, des canyons, des volcans. Enfin, bref, on va explorer pas mal de choses et il y aura aussi. Quelques petits modes de jeu un petit peu plus débiles, mais qui ont l'air assez drôles. Euh, donc voilà, une, une longue présentation qui a rassuré, je pense, euh, les amateurs de Forza Horizon sur ce cinquième volet, euh, qui s'annonce quand même plutôt pas mal. Euh, on enchaîne ensuite sur Psychonauts 2, euh, Donc voilà, Psychonauts 2 qui a été donc euh, annoncé ben, à la fois sur Xbox Series euh, Series X, s, sur Xbox One, PC, mais quand même aussi euh, sur PS4 avec, et PS5 avec la rétrocompatibilité. Rétro le jeu intégrera le Game Pass. Euh, voilà, on retrouvera Raz hein, qui devra évidemment euh, défendre les, les Psychonauts euh, face à la menace de Maligula. Euh, je ne crois pas d'ailleurs que nous ayons de date de sortie euh, ferme si, si, si, et si, bien Ah, pardon. 25 excusez Excuse-moi, je ne l'avais pas noté. Merci de ta réactivité, mon cher Pouillot. <rire> on en quitte tout de suite donc avec a Plague Tale Requiem, qui a lui aussi été donc confirmé, on l'attendait, hein. il a donc été confirmé pour l'année 2022. On retrouvera donc Amicia et son petit frère Hugo pour un jeu là qui, clairement, il est évident à la vision du, du, du trailer, qui se place comme un deuxième chapitre en fait, de leur aventure. Ce sera... Clairement, selon les termes des développeurs, une nouvelle quête pour leur survie dans un monde, une nouvelle fois, brutal et sans foi ni loi. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui. Vraiment, le trailer est assez engageant également. En tout cas, ça a l'air d'être encore un périple tout à fait. Oui, Luma, je vois que tu lèves le doigt. Ce qu'on sait, c'est que c'est resté dans le giron de focus à l'édition. Ah oui. C'est quand même important de le souligner. Mmh. Très vrai, merci beaucoup, euh, ma chère l'humain. On sait aussi que le jeu sortira euh, sur PS5, Switch, PC et Xbox Series. Euh, bon, alors après, je vais aller mitrailler Je vais mitrailler un petit peu parce que c'est plutôt des, des annonces de date de sortie, plus qu'autre chose. On a eu l'annonce de la date de sortie pour Edge of, of Empires 4, qui sortira donc... Euh, sur, euh, bah, <rire> pareil hein, Xbox euh, Series, euh, Xbox One, et euh, Game, euh, sur le Game Pass et sur PC, le 28 octobre. Voilà, c'est dit, on connaît le jeu, on va pas s'étendre plus longtemps que ça, euh, vous savez de quoi il retourne. On a eu également droit à une petite apparition de Diablo 2 Resurrected, euh, dont euh, je vous invite à aller consulter la preview de ce cher Gotoze sur le site de référence. Sa date de sortie nous a été révélée, ce sera le 23 septembre. Et là encore, console et PC, euh, la, les consoles de Sony ne sont évidemment... Euh, pas boudé euh, par Blizzard. Euh, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour des jeux. Bah oui, je vais prendre le retour là aussi. On ouais, va être plutôt en mode mitraillette parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais voilà, pour Flight Simulator, version console, ce sera le 27 juillet, aussi directement dans le Game Pass. Et la petite surprise, c'est qu'on a eu droit à un petit DLC qui lui aussi intégrera directement le Game Pass, un DLC consacré à Maverick, les prochaines aventures de Tom Cruise euh, dans un avion, et eh bien ce sera également dans un DLC lié à Flight Simulator. On a également eu un trailer là aussi parodique qui euh, concerne The Outer Worlds 2. Eux aussi, eh bien ils se sont moqués du fait qu'ils n'avaient pas grand chose à montrer, mais au moins un logo finalisé. Euh, voilà, C'est un trailer qui est un petit peu comme Devolver, joue sur les codes du jeu vidéo et des trailers qui font... Brum, et c'est assez impressionnant à voir, beaucoup d'humour du côté de chez Obsidian. Halo Infinite alors là, je ne sais pas si c'était parodique ou pas, mais en tout cas, on l'a revu et ça fait plaisir, ça veut dire qu'il sortira en fin d'année, c'est confirmé, alors fin d'année, c'est pas encore précisé, mais euh, voilà, il y aura donc enfin Halo Infinite, un an après la date de sortie initialement prévue, il y a eu toute une démo consacrée aux multijoueur dans la foulée, c'était aujourd'hui, où on avait un petit peu bah, qu'il serait possible de choisir la voie de son Spartan, de personnaliser l'IA, d'avoir des armes qui sont larguées directement sur la map, ce genre de choses, et un battle pass qui n'aura pas de date d'expiration, donc ça c'est assez étonnant, comme partie pris, mais voilà, pour Halo Infinite, il y a évidemment une grosse composante multijoueur, en plus du solo, solo qu'on a surtout vu sous forme de cinématique, cette fois, Un j'en place une également pour un JRPG qui intégrera lui aussi le Game Pass, c'est Euden Chronicle, Euden Chronicle, André Di Rose, vous savez, je suis fan de Suikoden 1 et 2, et forcément, et eh bien André Rose, c'est le fils spirituel de ce jeu-là, et eh bien, il aura également un prologue, Puisque comme il faudra attendre 2023 pour pouvoir poser ses mains sur le vrai jeu, et bien en 2022 on aura une forme d'action RPG qui s'appelle Euden Rising, et qui a été montrée à la toute fin du, de la bande-annonce. Et enfin le petit one more thing de Microsoft, ce n'était ni Fable, c'était ni Avowed, c'était ni Everwild, c'était ni Indiana Jones, mais c'était le prochain projet d'Arkhan Austin, et ce projet s'appelle Redfall, ça a l'air vraiment d'être un... Un shooter un multijoueur sauf qu'à la place de zombies on a des vampires ce qui va sans doute induire quelques petites modifications dans le comportement avec, euh, notamment moult téléportation au lieu d'avoir des hordes qui vous font sur la gueule et eh bien il y aura des téléportations juste sous le nez mais pour l'instant on n'a pas vu grand chose c'était surtout un trailer cinématique et je vais passer le témoin à l'humain qui va évoquer des jeux peut-être un petit peu plus oui dans... j'ai une correction un à, à faire oui j'ai une correction ah. à faire je une... j'ai dit une bêtise en fait edge euh, of empire 4 est évidemment prévu que sur PC. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Flight Sim quand je parlais des gens vompire. C'est vous dire que mon cerveau est en train de fondre. Donc voilà, non, c'est bien que sur PC. Je te laisse la et parole, et ma tous chère Blockbuster. Du coup, ouais. il y avait également d'autres jeux, peut-être moins en vue, mais qui n'en étaient pas moins alléchants, ma chère Luma. Est-ce que tu peux nous répondre Effectivement, ces oui. Moi, j'ai plutôt, on va dire, trois annonces de prochains jeux. Le premier, c'est Somerville qui a attiré notre attention parce que quand on l'a vu, on s'est dit genre, oh, mais, mais ça, c'est pas de prochain Play Dead. Non, ce n'est pas de prochain Play Dead, mais c'est oh. le nouveau projet de l'ancien de chez Playdate de, de DinoPathy avec son nouveau studio Jump Shift dans lequel euh, on va donc jouer un père de famille qui va devoir euh, voilà, sauver sa famille alors que la terre a l'air ravagée par une sorte de menace extraterrestre et il y a également un chien donc j'espère que le chien va survivre dans cette histoire qui semble tout de même assez sombre. Euh, pas de date de sortie pour Somerville mais ça devrait être courant 2022 euh, si le jeu est retardé c'est pas grave when it's done comme on dit et ça sera bien sûr sur euh, la triplette PC, Xbox Box One, Box Series plus le Game Pass euh, pour ce Summerville qui voilà évoque forcément euh, Inside dans ses cadrages, dans ses lumières. Donc on est extrêmement curieux à la rédaction de Game Cult. Deuxième jeu où là on va passer plutôt du côté des, du pixel art parce que plutôt Game Cult c'est aussi Pixel Cult. C'est le jeu Replace qui lui est un jeu euh, d'action plateforme avec du coup voilà cette très très très jolie direction artistique et surtout de magnifiques éclairages. Moi je dois vous dire que c'est surtout ce point-là en particulier qui a attiré mon attention dans un univers euh, futuriste avec un ton on va dire quand même assez pessimiste euh, on va jouer en fait une intelligence artificielle qui s'appelle rich et qui en fait a été un petit peu incorporée de force à l'intérieur d'un corps humain donc on va devoir euh, apprendre à euh, gérer cette, cette espèce de, de cohabitation un petit peu étrange euh, c'est développé par le studio Sat4 qui est un studio biélorusse et c'est leur tout premier jeu, donc forcément est-ce qu'il sera le rookie de l'année On ne sait pas. En tout cas, on sait qu'il devrait sortir courant 2022, pareil la triplette, Xbox One, Xbox Series, euh, PC et bien sûr dans le Game Pass. Troisième annonce de prochain jeu, euh, qui lui par contre, le studio est un, peu petit, un petit peu plus connu puisque c'est le prochain jeu de chez Avalanche. Il s'agit de Contrebande, une bande annonce qui n'a quasiment rien montré. On était quasiment plutôt dans du teaser avec une petite musique à la cool et des petites lampes à la façon années 70 euh, on ne sait pas grand chose à part que ça va être un jeu coopératif un jeu multijoueur forcément coopératif en monde ouvert dans lequel on devrait jouer des contrebandiers on voit voilà tous ces tous ces plans ces sortes de vas-y on va aller voler des trésors ou des choses comme ça euh, la seule chose voilà c'est que c'est développé par avalanche qu'on connaît donc pour la série des jeux just cause mais aussi pour age 2 et Generation 0 qui sont sortis un peu plus récemment hein. tout le monde fait des erreurs de parcours donc à voir ce que donne ce contrebande, euh, pas d'infos à part que voilà, ça sera aussi PC, euh, Xbox. PC et Xbox Series, également pas de Xbox One visiblement pour celui-ci. Et l'autre, je suis obligée d'en parler, c'est contractuel. C'est contractuel avec le Cocoro, je suis obligée. Euh, il va y avoir un nouvel événement dans Sea of Thieves et je dois vous avouer que je n'imaginais pas que ça serait possible un jour, mais oui, l'univers de, de Pirates des Caraïbes qui appartient à Disney va rejoindre Sea of Thieves à travers en fait cinq grands, fa grandes fables. Donc les fables, ce sont des, des grandes épopées narratives en fait qui sont venues enrichir le jeu de rare euh, Ça va débarquer en plus de 22 Juin, donc c'est dans quelques jours, je suis extrêmement impatiente de savoir euh, à, quoi ça va, à quoi ça va ressembler, quel type de gameplay, puisqu'on nous promet du nouveau gameplay et de nouveaux environnements. Et après il y aura bien sûr la petite douille de, si vous voulez de bateau de Jack Sparrow, vous pouvez le payer dans le Pirate Emporium. Enfin voilà, euh, des nouveautés dans Sea of Thieves pour continuer à faire vivre ce superbe jeu de, de Rare, moi je suis forcément très contente. Merci Luma. Et effectivement, donc on disait une conférence maîtrisée. On en place une également pour Stoker 2 hein, qu'on a vu, euh, qui a fait une belle apparition durant ce segment-là. Mais voilà, l'exercice est rodé désormais du côté de chez Microsoft. Alors peut-être qu'il ne manquait l'effet waouh », comme on l'a dit durant le débrief en compagnie de Raphaël Lucas et de Méri, mais euh, globalement, il y avait énormément de jeux, énormément de jeux, énormément de dates de sortie aussi. Tout ça offre un horizon quand même assez reluisant si vous êtes possesseur de Game Pass et euh, prochainement de Xbox Series ou de Xbox Series X, sachant euh, d'ailleurs de toute façon que le Xbox Game Pass s'étend à d'autres univers, et c'est là la volonté de Microsoft, c'est de toucher loin de toucher plus loin aussi bien les joueurs de pc mais également euh, plus tard prochainement les smart tv à voir à quel horizon on disait exercice particulièrement rodé, euh, exercice particulièrement maîtrisé avec beaucoup de jeux prometteurs. Ce n'est pas forcément ce qu'on a pu retenir de la conférence Square Enix qui a un petit peu contrasté. Voilà, c'était le Square Enix Presents pour l'été 2021. Et euh, ceux qui étaient présents avec nous ont peut-être jaugé à notre mine des confites qu'on était un petit peu déçus de ce qu'on a vu. Ça avait pourtant commencé sur 25 minutes des gardiens de la galaxie, le futur projet d'Eidos Montréal qu'on sait en gestation depuis un bon moment, déjà on en parlait depuis 2017, c'est dire si ça remonte, et euh, bah voilà, alors si ça vous paraît être Avengers avec une moustache, vous n'êtes pas si éloigné de la vérité, alors, quand même une véritable petite précision, une petite astérisque quand même, c'est que le jeu est pensé pour être complètement solo, il n'y aura pas d'aspect euh, game as a service. Voilà, L'idée c'est d'avoir, effectivement, de contrôler essentiellement Star-Lord et de faire intervenir ses potes avec, vous avez vu, des petites icônes euh, en tant que striker, donc évidemment des mécaniques d'expérience et même des choix de dialogue qui permettront d'avoir des embranchements scénaristiques. Mais globalement, on ne va pas dire qu'à quelques mois de la sortie, puisque le jeu a désormais une date de sortie, ce sera le 26 octobre 2021, on est forcément été emballé parce qu'on a vu. Alors on sait le contexte est difficile et euh, le jeu a encore du temps un petit peu pour, pour peaufiner ce qui doit être notamment les questions de framerate qui étaient un petit peu chancelants de ce qu'on en a vu, mais euh, première présentation un petit peu délicate pour les gardiens de la galaxie qu'on espérait peut-être en meilleure forme. C'est également la conclusion qu'on a tirée d'un autre jeu qui était très attendu là encore, Babylon's Fall. Alors lui, ça devait être un jeu solo, et puis finalement, c'est un petit peu tout l'inverse. Euh, on va partir sur un jeu service en multijoueur du hack and slash orienté coop en ligne. Voilà, on s'attendait à une espèce de Devil May Cry qui ne dit pas son nom avec tout le savoir-faire de Platinum Games. Bah on aura Platinum Games. Pour le savoir-faire, on attendra d'avoir le jeu entre les mains. Mais euh, on est un petit peu surpris de voir cette orientation, cette direction artistique. Surpris. Un projet qui aura <rire> surpris. Hein, les, mots, les mots. Le choix des mots est posé. Et euh, on aura peut-être une première phase de bêta qui se déroulera fin juillet pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. Alors évidemment, qui dit Platinum Games dit une variété dans les combos, dans les enchaînements. pour pourra porter jusqu'à quatre armes simultanément grâce au gros euh, coffre que l'on porte sur le dos. Mais globalement, on ne va pas dire qu'on a été très emballé d'un point de vue à la fois esthétique et d'un point de vue originalité parce qu'on a vu. Et c'est un petit peu malheureux de revoir Babylon's Fall dans cet état-là, on ne va pas se mentir. Même si, comme on dit dans GameCube l'émission et dans les lives commentés, il y a toujours une place pour le gageon que. queue. C'est le même constat d'ailleurs que l'on pourra établir autour de Final Fantasy Origin. Alors, si les choses s'étaient déroulées normalement, on aurait déjà pu vous en parler, on aurait même pu faire une démo en live. Mais il s'avère que la démo qui a été postée et qu'il est possible de télécharger dans la foulée euh, de la conférence Querynix, c'est eh bien jusqu'à preuve du contraire. Ou Alors je n'ai pas trouvé la bonne commande, mais elle est inaccessible et corrompue. Euh, voilà, on ne peut pas y jouer. La corruption, c'est également euh, le cheval de bataille des trois héros que l'on voit là, qui s'appellent respectivement Jack, Ash et Jed. Non, non, ce ne sont pas des avatars créés par le joueur, ce sont bien le trio qu'il sera visiblement possible de contrôler d'une manière ou d'une autre euh, dans ce titre qui est un petit peu euh, la réponse de Square Enix à la mode des Soulsborne, ils se sont entourés de Team Ninja, donc la team de Nioh pour donner vie à ce projet et là encore on va gager que parce que si ça se trouve, dans les quelques heures qui vont suivre cette émission, on va enfin pouvoir y jouer, on sera peut-être enfin surpris alors contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce ne sera pas une Xbox 5 puisqu'il va sortir partout, mais la démo en revanche, la démo jouable, la démo téléchargeable, est-elle exclusive à la PS5 Et voilà, on pourrait également citer Life is Strange hein, qui est revenu à la fois avec True Colors, qui sortira le 10 septembre, mais également Remastered, qui lui arrivera le 30 septembre. Mais ça, on en a déjà beaucoup parlé sur Gamecult. Et comme le temps presse, eh bien, on va passer à toute autre chose. On va revenir peut-être, mon cher Virgile, du côté de chez Xbox, parce qu'il y a encore des choses en stock en magasin. Tout à fait, je veux juste te saluer pour cette petite allusion sur le fait que le character design de fait de était pourri. Non, ce ne sont pas des persos créés par le joueur. J'ai adoré, vraiment, respect tout en finesse. Bref, effectivement, deuxième événement euh, d'ores et déjà annoncé euh, par Microsoft qui se tiendra eh bien, le 17 juin, c'est-à-dire dans, dans, dans trois jours. Euh, si, oui, dans trois jours. Euh, à partir de 19h, c'est un Xbox Showcase Extended, très exactement, qui donnera la parole à trois studios. Euh, les studios en question, c'est Obsidian, Rare et Ninja Theory. Alors... On se calme tout de suite. A priori, on devrait pas avoir beaucoup de biscuits. Ce sera surtout de la discussion avec les développeurs en question. Mais peut-être qu'on aura un petit, un petit coup d'œil supplémentaire sur Outer Worlds 2 qui a été dévoilé durant la conférence de Microsoft. Peut-être, sait-on jamais, qu'on aura peut-être un peu de Hellblade 2. Et puis, euh, du côté de, de Rare, bon, on s'attend quand même à entendre parler de Sea of Thieves et euh, ce dont euh, l'humain a parlé, c'est-à-dire l'arrivée de Jack Sparrow et de l'univers des pirates des Caraïbes. Donc, je le répète, c'est jeudi euh, à 19h pour découvrir de quoi il retourne dans ce deuxième événement Xbox si tu me permets je vais tout de suite en qui mon cher Pouillot pour vous parler de Fuga Melodies of Steel c'est le projet du cœur c'est le projet de cyberconnect 2 son projet Très personnel auto-édité c'est un rpg en 2d absolument superbe euh, très prometteur aussi dans son histoire il va nous raconter donc euh, l'histoire d'une de, douzaine d'enfants qui trouveront refuge en fait dans un tank antique euh, dans lequel ils vont s'installer le tank est suffisamment grand pour que ça devienne leur QG leur maison en fait euh, et ils vont euh, donc euh, avoir à coeur de sauver leur famille capturé par l'armée Berman. Euh, donc voilà, c'est un jeu qui va a priori vous nous tirer les larmes, je vous le dis direct puisque le tank a euh, une arme spéciale qui s'appelle le sol Cannon et qui en fait ne peut être euh, utilisé qu'en sacrifiant une vie et on se doute bien qu'à un moment donné, on va nous demander, on va être dans des, des espèces de dilemmes comme celui-là, avoir sacrifié un de nos personnages. Et je sens vraiment, vraiment que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps en jouant à ce jeu. En tout cas, la DA est superbe. Euh, je suis très, très impatient de mettre la main dessus. Ça sort, euh, eh bien, c'est déjà, déjà annoncé en fait, au 29 juillet, hein, tout simplement. Ça sort sur PS4, PS5, Xbox One Series, euh, Switch et sur PC au prix de 40 euros. Et euh, eh ben voilà, ça a l'air super. Que ouais. Et ce qui a l'air super également, c'est Elden Ring. Hein. Pour résumer et conclure un petit peu ce tour de l'actualité du journal de Le 3, euh, ben bah voilà, on a eu plein, plein d'infos sur Elden Ring. Les langues se sont déliées, les interviews sont parues, que ce soit en France, aux États-Unis, au Japon. Et euh, Elden Ring, donc le prochain Miyazaki, représentera l'aboutissement de tout le savoir-faire de From Software, Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro. Tout ça concentré en un seul jeu. Alors on a eu quelques petites infos, et eh bien sur le, on va dire l'univers du jeu qui se déroulera sur entre la façon dont il sera organisé avec six larges régions habitées à chaque fois par un demi-dieu majeur qu'il faudra abattre et la volonté de ce jeu c'est évidemment d'offrir une certaine liberté d'aller et venir effectivement il y aura un guide qui va vous accompagner tout au long de l'aventure pour les réfractaires à Breath of the Wild, finalement c'est assez bienvenu. Mais il sera quand même possible eh bien, de choisir son itinéraire, d'aborder les situations comme on le souhaite, sachant que chacune des régions va mener tôt ou tard à un donjon qui lui, et eh bien à défaut de minimap, aura ce level design très labyrinthique que l'on connaît de From Software. Alors il y a eu pas mal d'informations hein, que je ne vais pas tout vous résumer directement là ce soir, mais voilà des mécaniques de combat qui euh, eh intègreront la présence d'un saut, un petit peu comme dans Sekiro. Ça permettra de passer au-dessus des balayages. Il y aura plusieurs compétences qui désormais seront dissociées des armes c'est-à-dire que voilà, il sera possible d'aller piocher et de personnaliser comme ça son personnage, un personnage qui pourra également faire et euh, eh bien qui pourra également compter à la fois sur le soutien de PNJ euh, mais également bon, on sait qu'il y a toujours une dimension coop mais pas que là, il sera possible de faire d'invoquer des fantômes qui sont des ennemis déjà éliminés et d'avoir une petite réserve comme ça d'invocations qui permettront peut-être de se faciliter un petit peu la tâche car le maître mot pour l'instant, Delden Ring, c'est d'essayer de faire non pas un jeu moins difficile que les autres, mais un jeu peut-être plus accessible, avec peut-être un petit peu voilà plus de concessions pour, comme le dit Hidetaka Miyazaki, éviter de trop parasiter le rythme de l'intrigue. Donc à voir ce que cela donnera. On sait qu'il y aura des points de contrôle intermédiaires en plus des traditionnels feux de camp. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous promet une trentaine. De jeu déjà au minimum au bas mot, donc à voir ce que ça donnera. Mais on est toujours évidemment saucé par ce projet, puisque depuis on voit on a vu défiler énormément de Soulsborne euh, d'où qu'ils proviennent durant les différents segments des différentes conférences. Mais il y en a un qui va sans doute peut-être tous les mettre d'accord le 21 janvier 2022. Ce sera peut-être Elden Ring. En tout cas, on a hâte d'en voir plus. On avait prévu un petit <rire> segment sur le futur game show et sur le PC Gaming Show. Je vais vous renvoyer aux débriefs que l'on a assuré pour ce journal de l'E3, des débriefs qui ont été relativement complets et qui sont normalement disponibles très prochainement en VOD. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous verrez un petit peu les coups de cœur de Virgile, de Luma et de moi-même. Quant à moi, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Pour le segment consacré à capcom dans la foulée c'est le limited run d'ici là on va faire une petite pause merci à tous de nous avoir suivis pour ce journal de l'e3 et on se donne rendez vous très prochainement pour suivre la conférence nintendo ce sera demain et le grand débrief en compagnie de d'une grande partie de la rédaction d'ici là prenez soin de vous et passez une excellente soirée c'est parti pour la virgule